Oh parlons. t'en veux Non merci. Comme tu veux. Y'a un problème Je sais pas moi, y'a rien qui te dérange Bah ben non pourquoi Bah tu manges un pain au raisin, on va regarder la prochaine bonne annonce du prochain Star Wars, et toi tu es là tranquille. Je vois pas le rapport. Tu vois pas le rapport Mais c'est un putain de manque de respect envers Carrie Fisher Quoi, que si tu racontes bah... La princesse Leia, ça te dit quelque chose Hello, <musique> Obi-Wan, Obi-Wan Kenobi, be j'ai besoin de vous. Hello. Accomplir ton destin. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça. Waouh! C'était. Ah oh non, franchement, waouh! Je suis emballé, hein. je suis trop content. Ouais. Attends mec, la photographie, les décors, euh, les effets spéciaux, la musique, Luke Skywalker qui parle, c'est quand même cool non Ouais, peut-être, mais je reste assez pessimiste hein, vu l'épisode précédent. Allez, le refrain du remake, c'est reparti. Bah je suis désolé mec, mais c'est un constat. L'épisode le plus sombre, euh, l'entraînement sur la planète aquatique, euh, le jeune padawan qui doit aller dans une caverne pour affronter sa peur, le maître qui doute. Et pour finir, le méchant qui tente le gentil vers le côté obscur. Bon moi, tout ça, c'est des signes d'un remake. Non mais t'abuses, là, y a pas que ça. Y'a d'autres personnages dans le film, y'a d'autres enjeux. Regarde fine. il va rencontrer encore le capitaine Phasma, ils vont encore se bastonner. Et en plus, dans la bande-annonce, ça a l'air d'une grosse baston. Et y'a la rumeur qui dirait que l'épisode 8 contiendrait la plus grosse révélation de toute la saga. Je te parle de toute la saga, mon gars. Quelque chose de plus fort que le... Je suis ton père. Si ça ça te motive pas, si ça ça te dit pas que le film il va être génial, non mais franchement, moi je sais plus quoi dire. Non mais ça c'est pas possible puisque cette nouvelle trilogie elle a pas été conçue en avance, elle a pas été pensée avant quand ils ont fait les épisodes quand ils ont fait l'épisode 7, ils ont pas fait les ép... ils ont pas réfléchi aux épisodes 8 et 9. Non mais ça c'est quand même dingue L'une des plus grandes sagas du cinéma euh, qui est entre les mains de producteurs assoiffés de pognon. C'est aucun respect pour Star Wars. Dégoût. Mais eh oui, mais ils vont arranger ça. Et puis d'ailleurs, c'est Colin Trash... Trash... Trosh... Troshot, le réalisateur de l'épisode 9, qui l'a dit. Il a dit on travaille la cohérence entre les trois films. Il a même demandé à Ryan Johnson de tourner telle scène à tel endroit pour que le tout, à la fin, soit cohérent. Donc, il euh, n'y a pas de quoi s'inquiéter. La cohérence <rire> Ah la bonne blague Faire de Kilo et de les plus puissants Jedi, déjà, c'est pas cohérent avec le reste de la saga. Et d'ailleurs, tu sais pourquoi ton argument ne tient pas la route Parce que Colin tape trop fort euh, non. Colline Tremolo? Enfin le réel de Star Wars épisode 9 là bah il a été tout simplement dégagé pour soi-disant un différent artistique. Arrête, c'est une routine à Hollywood ça. Il y qui a été embauché pour remplacer euh, Tremolo. Gigi. Gigi Abrams c'est génial Quoi Après ce qu'il a fait sur l'épisode 7 Mais non, ça va être trop cool, je te le dis. j'arrive pas à croire que toutes ces news te désespèrent pas. Attends, finalement, t'es aussi. Con qu'un Stormtrooper. Je vois pas de quoi tu parles. Non mais c'est pas possible. Ils ont rappelé le réalisateur de l'épisode 7. Il retouche le scénario de Colin tape trop fort. Scénario qui serait à l'origine de son renvoi. Moi, je te dis tout ça, ça pue du cul. Euh, D'accord, ok. Mais ça te dérangerait pas qu'on reparle de l'épisode 8 euh, parce que c'est le simple sujet là, et l'épisode 9, on en reparlera dans un prochain. On verra bien. Pff, épisode 8, épisode 9, moi, tout ça, ça me fait chier. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais là Bah je te disais que ça me faisait chier, c'était pas au sens figuré mon pote. Ah ok bon. Ah, je suis un gros ça Ah Gigi Jérém oh, Putain Jérém Jérém, écoute-moi Princesse Léa Ne te laisse pas convaincre par le côté obscur, Jérém. C'est vraiment vous La force est en toi, Jérém. Tu es notre seul espoir. Je, je suis désolé pour mon ami tout à l'heure. Il n'était pas conscient de ce qu'il faisait quand il a mangé. Le pain en raisin. Mais qu'est-ce que tu es en train de foutre, là Quoi euh, Et le titre The Last Jedi Ça t'inspire quoi Pff, The Last Jedi Un titre qui pue le mensonge. Oh, quand même C'est pas mal, The Last Jedi c'est annonciateur d'un épisode plus sombre, c'est mystérieux. C'est le dernier Jedi. Il n'y en aura plus après. <rire> c'est le Last Jedi, quoi. <rire> ouais, bien sûr. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont prévu plein d'autres films derrière, parce que ce sont les Derniers Jedi. C'est des comiques chez Disney. N'importe quoi, le Dernier Jedi, c'est Luke. On le sait tous, ça, depuis euh, les premières trilogies. En plus, maintenant, on va en savoir un peu plus sur son passé. Wouah, génial, on va en savoir plus sur son passé. Ah oui. non, mais attends... C'est pas ce qui a été raconté dans la trilogie originale <rire> Ah si, ouais. ouais bah... ah, tu vois bien, on n'avance pas dans cette histoire. On reste toujours sur les mêmes personnages. Alors qu'ils pourraient développer à, à, bah, de nouveaux personnages, justement. Euh, nouvelles intrigues, euh, nouvel univers. Mais non, non, non. On reste sur les mêmes. On insiste bien. En plus, avec cette exploration là de, du passé, j'ai un peu peur qu'ils nous révèle qu'en fait, bah, ouais, est la fille de Luke. Ou encore qu'elle euh, qu est la sœur de Kylo. <rire> ah non, tout, mais pas ça. <rire> Tu vois, t'as peur, toi aussi Non, j'ai pas peur. J'ai la force, moi, monsieur. T'as la force, toi. Ouais. Et d'où tu sors cette connerie C'est Léa qui me... Non. Je vais pisser. Adrien Adrien, écoute-moi Qu'est-ce que ce bruit, je suis le bordel Je sens-toi le côté obscur, Adrien. Attends, Mais tu peux encore changer. C'est toi qui causes, là La force peut t'aider. Laisse-la te guider. Oh, ta gueule. Bon, écoute. J'ai la force de croire que cet épisode sera bien meilleur que le précédent et qu'ils vont nous surprendre. Et toi aussi. Ouais, ce qui est sûr, c'est que c'est pas avec la gueule de Snoop qu'ils vont nous surprendre. Hein. J'espère que t'as raison. On verra bien. On verra bien. Ouais. Ouais. Euh, ouais. On verra bien. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à mettre des pouces bleus et à partager cette vidéo. A très bientôt et que la force... Oh ta aura... gueule Non, pas Jar, -jar. Pas Jar Jar. Oh mais t'es con Jérém Rentre chez toi, t'es un vrai gamin